Bonjour, je vous livre 6 juin la question que je n'ai pas pu poser à Madame la Ministre Gouraud ce matin, puisqu'elle a écourté la réunion qui était prévue et le débat qui était prévu avec les conseillers régionaux, ce que je trouve très regrettable, c'est se moquer un peu, je pense, de la représentation populaire. Madame la Ministre, Monsieur le Président, chers collègues, l'histoire retiendra que la région Grand Est n'est pas issue d'un désir, d'une volonté d'union, d'un mariage d'amour, ni même de raison. Au contraire, elle est le fruit d'une décision autoritaire et sans concertation, ou même la capitale régionale nous a été imposée. Cette région, comme les autres, née d'un découpage fait dans un coin de table à l'Elysée, selon Xavier Bertrand, ou qui prête à rire d'après Hervé bras, voire taillée à la serpe, comme l'écrit Ségolène Royal. Hélas, François Hollande n'a pas le talent du druide panoramix et sa potion qui se voulait magique s'est révélée être amère et indigeste. Notre région démusurément étendue, coupé de ses racines historiques et culturelles, hérité de nos provinces historiques, éteint toute proximité, entre élus et habitants, éloignant encore plus les citoyens de la vie publique et favorisant l'abstention. Cela explique ce légitime désir d'Alsace, des Alsaciens, cette identité spécifique qu'ils ne veulent pas perdre. Tous les sondages et enquêtes d'opinion sur le sujet en témoignent. Et le recul du gouvernement qui essaie de gagner du, du temps en accompagnant la création d'un grand département au statut hybride qui ne réglera rien, et sera générateur de conflits futurs entre collectivités. Car il existe aussi un désir légitime de Lorraine ou de Champagne-Ardenne. Et le, le traitement doit être égal pour tous. Jeter de l'huile sur le feu n'a jamais eu vocation à l'éteindre. Ma question, Madame la Ministre, est double, et même si j'en connais la réponse, après vous avoir écouté. Permettrez-vous, à minima, que les élus régionaux dans un collège électoral correspondant aux anciennes régions se prononcent Soit sur le maintien de la région Grand Est, soit pour un retour aux anciennes régions, soit pour une fusion de deux anciennes régions sur trois. Et dans une volonté démocratique encore plus ambitieuse, on gagne toujours à écouter le peuple plutôt que d'interpréter ce qu'il pense. Sans l'avoir écouté, permettrez-vous aux électeurs de nos anciennes régions de se prononcer sur les mêmes items que ceux que je viens de proposer pour les élus. Je vous remercie.